Je dirais la caméra. Pourquoi la caméra Parce qu'en maintenance, on analyse, on regarde, on surveille, on continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les 5 équipes. Je dirais l'ours. Parce que l'ours, il est bricoleur, il est polyvalent, il s'adapte à tout milieu, tout comme en maintenance. Moi, j'aime la mécanique automobile, j'aime le bricolage, donc c'est pour ça que je me suis orientée vers la maintenance. Je dirais le basket. Le basket, sport collectif, 5 joueurs, comme en maintenance. 5 postes différents. On s'aide, travaille en équipe, ouvert aux hommes, aux femmes. Il y a des formations pour ça. La formation passerelle est là pour ça, pour les femmes, donc n'hésitez pas à postuler. Grenoble. Capitale des Alpes, pour moi, capitale de l'industrie. De nombreuses entreprises industrielles sont implantées à Grenoble, des entreprises importantes, à Grenoble qui ne connaît pas ST.